Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire donc, qui est consacré aux fondamentaux de la réglementation, de la conformité et de la sécurité des machines. Alors nous ne sommes pas sur un sujet qui est nouveau mais qui pour autant est un sujet d'actualité car relativement complexe à appréhender pour beaucoup d'entreprises. L'étude que nous avons réalisée fin 2022 et à laquelle vous avez été d'ailleurs un certain nombre à répondre parmi vous, a mis ce point en, en évidence de la complexité, en particulier de la réglementation. Donc nous nous sommes attachés en préparant ce webinaire à vous apporter un, un éclairage le plus clair et le plus concret possible, donc avec nos, nos experts, que je vous présente justement. Donc euh, Frédéric Coat, tout d'abord, qui est chargé d'affaires machines, c'est-à-dire qu'il est présent dans les entreprises quasiment tous les jours. Il anime également des formations sur la conformité et la sécurité des machines. Bonjour Frédéric. Et Emmanuel André, qui est le responsable technique machine du, du groupe APAV. Euh, Moi-même, je suis responsable marketing pour le groupe APAV, pour la sectorline industrie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour laisser le, le temps aux, aux derniers participants de, de se connecter, je vous précise un point pratique. Vous disposez en bas à droite de votre écran d'un module questions. Vous pourrez nous poser toutes vos questions au fil de l'avancement du, du webinaire. Alors, je vous propose que l'on se remette le programme sous les yeux. Donc, c'est un programme en cinq parties. Une première partie pour éclaircir quelques notions fondamentales et poser le cadre. Donc, en, en particulier, qu'est-ce qu'une machine et quels sont les équipements soumis à la directive machine. Une deuxième partie pour identifier euh, les différentes obligations. Alors, notamment selon que les machines soient soumises ou non au marquage CE. En troisième partie, et par conséquence, nous verrons les, les responsabilités des différents acteurs. Et on traitera ensuite en quatrième partie le comment maintenir le niveau de sécurité des machines, notamment avec le cas des modifications de machines en service. Et pour finir, nous ouvrirons une perspective sur le futur règlement européen qui remplacera à terme la, la directive machine. Donc un programme assez dense, euh, mais nous réserverons un temps en fin de webinaire pour répondre à un maximum de, de vos questions. Si on a trop de questions et qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on établira une foire aux questions qui sera repartagée à tous euh, dans les semaines qui suivront. Je vous souhaite à tous donc un excellent webinaire, et puis Frédéric, je te laisse la parole, tu as beaucoup de choses à, à nous raconter. Bon webinaire à tous. Merci Christelle. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, euh, donc, comme Christelle vient vous le dire, on va, on va débuter par cette première partie de notions fondamentales, euh, notamment euh, quelques définitions. Euh, donc euh, tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'un fabricant, qu'est-ce qu'un utilisateur, hop là. Euh, donc déjà pour bien cadrer un petit peu les choses parce que dans le langage courant, on entend souvent tout un tas de termes comme équipantier, intégrateur, intégrateur, et ainsi de suite. Et ce genre de notion n'est pas toujours bien, bien clair. Donc, euh, toute personne, le fabricant d'une machine, c'est toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la directive machine s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la directive en vue de sa mise sur le marché. En son nom... Ou sous sa marque propre ou pour son propre usage et cette notion de pour son propre usage est très souvent méconnue de la part des utilisateurs donc qui est l'autre définition que, que je vais aborder euh, qui par le fait l'utilisateur souvent appelé euh, exploitant de la machine également c'est l'employeur qui met des machines à disposition de ses salariés dans le cadre des opérations qu'ils sont amenés à réaliser alors euh, c'est dire que de toute façon, un utilisateur peut être également un fabricant et qu'un qu inversement, un fabricant est très souvent utilisateur de machines, ne serait-ce que pour fabriquer les machines qu'il peut mettre sur le marché. Euh, donc, la notion de quasi-machine, c'est une notion qu'on abordera un petit peu plus loin. Euh, tout à l'heure, je faisais effectivement… Euh, Rappel à, à des termes comme intégrateur, équipementier, ensemblier, assemblier. Alors, tous ces, tous ces termes ne sont pas, pas connus de la réglementation, euh, mais par le fait, ce sont, euh, dans la plupart des cas, ils sont dans la, sous la, la notion de fabricant de machines. Donc, euh, autre notion, forcément, puisque euh, pour savoir si la réglementation s'applique, il faut voir déjà savoir. Qu'est-ce qu'une machine hein Donc, euh, Au sens strict de la directive, Donc, la définition la définition d'une machine, c'est celle-ci, ensemble, qui est équipée ou destinée à être équipée d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale, appliquée directement, composée de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie. Donc là, il y a des, euh, il y a des termes, enfin, chaque, chaque terme est important euh, pour, un, pour en définir euh, euh, la notion d'une machine. Hein, euh, si je prends le cas, un, un massicot de bureau, euh, il y a pourtant des éléments mobiles liés entre eux, mais il est entraîné par une force humaine et ce n'est donc pas une machine. Par contre, le massicot d'imprimerie qui lui sera entraîné par un moteur ou par des vérins sera considéré comme une machine. Euh, donc, euh, sont également considérés comme une machine. Alors, qui ne sont pas des machines, mais sont également considérés. Euh, donc, des ensembles auxquels manquent seulement des organes de liaison, aussi d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement. Donc là, par exemple, euh, toutes les euh, une, une machine qui permet de faire des bottes de foin, par exemple, hein, euh, qui va s'atteler au tracteur. On est, euh, on est dans ce cadre-là. Euh, soit au moins un ensemble prêt qui est à, à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou d'installation dans un bâtiment ou une construction euh, donc là on peut euh, on peut euh, faire euh, donner comme exemple euh, une, une benne à ordures ménagères, hein, les camions poubelles donc la benne de compactage qui se trouve euh, bah, sur, le trans sur, le, sur le moyen de transport est elle une machine, le transporteur lui le n'est a priori pas soumis à la directive machine. Euh, il y a d'autres réglementations qui vont s'appliquer. Euh, également, les ensembles de machines ou de quasi-machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposés et commandés de manière à être solidaire dans leur fonctionnement, sont également considérés comme une machine. Donc, ça, l'exemple, euh, ça serait... Euh, euh, euh, je commande j'installe un robot avec, euh, avec différentes machines, un convoyeur, euh, une presse et ainsi de suite et cet ensemble là est donc sous le coup de la directive machine puisqu'il euh, correspondrait à cette définition. Et également dans la définition, on a également les pièces ou ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée donc là, euh, c'est l'exception euh, par rapport à l'énergie qui serait la force humaine. Euh, L'exemple, ça va être le, le palan, euh, palan euh, mu à, à bras, à chaîne, euh, ou euh, qu'on qu va trouver dans, dans plein d'ateliers de maintenance ou, euh, ou dans des ateliers mécaniques. Euh, ça peut être aussi euh, euh, ce qu'on appelle des grues d'atelier ou des chèvres, entre guillemets, euh, à bras ou à pédales. Hein, ou là, par le fait, euh, l'énergie est donnée par le comment Par, euh, par l'opérateur qui, euh, qui vient actionner sur le levier ou la pédale. Donc, tout ces, tout, euh, donc toutes ces définitions euh, sont donc euh, des machines au sens de la directive. Et donc, euh, dans, au niveau du champ d'application de cette directive, hein, c'est ce qu'on va voir actuellement là. Euh, donc, on va y trouver, on va y trouver donc, ben, ce que l'on vient, vient d'évoquer et également donc, les notions d'accessoires de levage, donc euh, élingues, anneaux de levage, etc. Hein. Euh, les équipements interchangeables, donc euh, bon, ben, des charrues de labour, des dispositifs de pose, des poses de charge, des nacelles. Voilà, donc là, quelques exemples vous sont donnés à chaque fois. Les composants de sécurité, donc les composants de sécurité sont aussi soumis à la directive machine, euh, malgré que ce ne soit pas une machine. Euh, donc, on peut trouver là, dans cette euh, famille euh, tout ce qui peut être les dispositifs euh, de, de contrôle de charge, des structures de protection, des blocs logiques de contrôle, mais on peut ici trouver aussi les, tout ce qui va être les, les dispositifs euh, de détection de présence de personnes. Voilà, tout un. Euh, on a donc euh, d'ailleurs dans cette directive euh, une annexe euh, qui, euh, qui précise l'ensemble des composants de sécurité. Euh, vous avez ensuite des dispositifs mobiles de transmission mécanique, c'est-à-dire les arbres à par exemple. On y trouve aussi les chaînes câbles et sangles. Alors, on parle des chaînes câbles et sangles qui sont destinées à être intégrées à un appareil de levage ou un accessoire de levage. Euh, exemple, euh, les chaînes, euh, les chaînes de levage d'un chariot élévateur par exemple ou euh, également le treuil euh, le câble d'un treuil de pont roulant et puis on a les quasi machines donc quasi machine on va en voir la définition ensuite voilà. donc une quasi machine donc ça c'est une définition qui est apparue avec euh, lors de la dernière euh, directive qui est encore applicable à ce jour qui est la 2006 42 ce et euh, cette définition, c'est donc euh, une quasi-machine, c'est donc un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Donc, l'exemple euh, très, euh, très typique, c'est le robot industriel, hein, puisque le robot, euh, tant qu'on euh, qu ne l'a pas associé à un élément euh, euh, à son extrémité, ce qu'on appelle le poignet, euh, eh ben, on n'a pas d'application définie, on ne sait pas s'il va faire de la peinture, s'il va faire du soudage, s'il va faire euh, de la manutention, s'il euh, va faire euh, de la perforation, enfin voilà. Donc, euh, c'est l'excellent euh, euh, exemple de quasi-machine, mais on peut, euh, un groupe hydraulique est également une quasi-machine. Euh, un système d'entraînement est une quasi-machine au sens de la directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quasi-machine elle est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la directive machine s'applique. Alors, euh, comme toute règle, euh, bah, ces exclusions et effectivement, donc, euh, la directive machine euh, fournit euh, une liste d'équipements qui sont exclus de cette directive. Donc là, vous en avez euh, quelques, ans, qui, quelques exemples qui vous sont donnés. Il hein, n'y a, a pas la totalité. Euh, par exemple, les matériels spécifiques pour fêtes foraines. Donc, il y a d'autres réglementations euh, qui vont s'y appliquer. Les produits électriques et électroniques, Alors, notamment tout ce qui est appareils électroménager à usage domestique. Alors, pour exemple... Euh, euh, la machine à laver ou le sèche-linge qu'on a, qu a tous à la maison euh, n'est ben, pas soumis à cette directive machine. Par contre, le, le lave-linge qu'on trouverait dans une, dans une laverie industrielle, euh, lui, elle, lui, serait soumis à cette directive. Voilà. Donc, euh, et puis, tout ce qui va toucher aux moyens de transport, euh, donc là, les tracteurs agricoles, véhicules à moteur, leurs remorques, euh, tout ce qui est véhicule destiné à la compétition, les moyens de transport euh, par l'air, eau et réseau, ferroviaire. Euh, donc, euh, ne sont pas soumises à la directive machine, à l'exclusion des machines qui pourraient être montées sur ces véhicules. c'était l'exemple tout à l'heure euh, que je donnais avec euh, euh, le, le, camion, le camion poubelle. Euh, où effectivement la, la, la benne de compactage est une machine, mais pas le porteur. On est exactement dans, dans le cadre de cette, cette exclusion-là. Donc voilà un petit peu pour le champ d'application de cette directive machine. Euh, on va évoquer maintenant euh, les normes. Alors les normes, ce n'est pas la réglementation. La réglementation, c'est la loi, c'est une obligation, elle fixe des exigences. Hein Donc euh, des exigences à, à respecter. Donc euh, par exemple, elle va nous dire, ben voilà, on ne doit pas pouvoir atteindre des éléments mobiles d'une machine en mouvement, mais elle ne nous dit pas comment. Et le comment, par le fait, ce qu'on a, ce que j'ai tendance à souvent appeler la caisse à outils, et eh ben ce sont les normes. Et les normes n'ont pas un caractère obligatoire, hein, mais, euh, mais, par, euh, comment mais par usage, souvent le deviennent. Alors, euh, on parle de comment le, le rôle de ces normes, déjà, euh, c'est de fournir les spécifications techniques reproductibles dont les professionnels ont besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes aux exigences essentielles, mais c'est aussi également utile à d'autres acteurs, euh, notamment euh, dans notre cas, lorsque l'on vient vérifier une machine, euh, bah, pour se donner une idée euh, si le protecteur qui est installé est conforme, et bon, on va s'appuyer sur une norme qui, aura, qui sera la même que celle qui aura été utilisée bah, par celui qui aura conçu et fabriqué la machine. Donc, c'est un élément qui permet d'avoir un, un, un dialogue euh, commun et, euh, et sur le même niveau euh, entre les différents acteurs. Alors, on parle souvent de normes harmonisées, donc de normes harmonisées au sens de la directive machine ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différentes directives qui existent européennes et pour lesquelles vous trouverez aussi des listes de normes harmonisées, euh, mais au sens de la directive concernée. Donc, ces, ces normes, elles, donnent, elles, ont un, elles ont une importance particulière parce qu'elles vont donner présomption de conformité à ces exigences essentielles qui auront été définies dans la directive européenne machine sans jamais prendre un caractère obligatoire, c'est ce que je disais tout à l'heure donc par le fait, euh, un fabricant a toujours la possibilité de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser c'est de son choix euh, donc les références des normes harmonisées, elles sont publiées au journal officiel, donc le JOUE hein, donc on parle du journal officiel de l'Union Européenne euh, sous cette appellation alors les normes sont la caisse à outils comme je le disais, qui vont permettre bah, d'avoir euh, d'avoir par le fait des, des références euh, communes pour traiter telle ou telle problématique de sécurité machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu que ces normes sont classifiées. Hein, euh, on a ce qu'on appelle la, la pyramide, ce qu'on appelle souvent la pyramide des normes. Euh, ou par le fait, euh, on a euh, tout d'abord les normes de type A. Alors, dans le domaine de la machine. Euh, des normes de type A harmonisées au sens de la directive 2006-42 CE, on a maintenant uniquement la norme EN ISO 12100, euh, qui est par le fait celle qui euh, qui aborde les principes généraux de conception euh, dans le sens euh, de la démarche d'analyse des risques et de réduction des risques. Et ensuite, on va trouver la famille des normes des types B, alors B1 et B2, mais euh, le, par le fait le type B euh, sont les normes qui, euh, qui traitent d'un sujet euh, sécurité pour une machine. Euh, par exemple, là, vous avez deux exemples qui sont donnés. Hein. On a la norme EN ISO 13857 hein, euh, qui va traiter des distances de sécurité euh, pour, euh, par le fait pour, pour concevoir et, euh, et fabriquer un protecteur. Euh, donc une protection par obstacle et donc qui permettra de définir ben, son implantation donc la distance à laquelle on va la trouver sa di son dimensionnement euh, son maillage enfin les ouvertures qu'il peut y avoir donc là on a une, on a une norme qui traite d'un sujet protecteur on a l'AEN 574 qui traite de, du sujet commande bimanuelle on va trouver euh, euh, d'autres normes comme l'AEN ISO 13855 qui traitera des de l'implantation, justement, des distributifs de protection électro donc les barrières immatérielles, les scrutateurs laser, voilà. Donc, les normes de type B traitent d'un sujet. Et puis, on a en tout dernier lieu les normes de type C. Alors, les normes de type C, elles, traitent d'un type de machine ou d'une famille de machines et ont, un, et ont pour, comment euh, pour particularité, forcément, euh, d'être articulés au niveau de leur sommaire de la, de la même manière. C'est-à-dire que souvent, au paragraphe 4 de ces normes, on va y trouver euh, les phénomènes dangereux générés par, par, par la machine. Au paragraphe 5, on y trouvera les mesures à mettre en œuvre pour traiter ces dangers. Et euh, au paragraphe euh, donc, euh, euh, 6 et, ou 7, on aura des instructions sur, les notes, sur la par le fait sur euh, les, les affichages qui peuvent être amenés à être utilisés et à, et à installer sur la machine et également les éléments spécifiques à, à indiquer dans la notice d'instruction. Voilà. Donc, elles ont, un, elles ont un intérêt tout particulier, c'est-à-dire que si on, se, si on est amené à fabriquer une machine et dont il y a une norme de type C, bah, le fait de l'appliquer permet aussi... Euh, bah, de pouvoir euh, donner présomption de conformité à, à la conception et à la fabrication de ma machine. Donc, euh, d'avoir euh, <coughs> bah, par le fait euh, une, grosse, une grande partie du travail qui serait faite de travail d'analyse de risque, par exemple. Voilà. Frédéric, voilà pour les normes. Si je t'interromps un petit peu, il faut que tu accélères un petit peu. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais comme on n'a qu'une heure, oui. merci. Alors, euh, quelles sont les obligations Donc, partie 2 Donc, les obligations Là, on a tout d'abord les obligations qui sont différentes selon la date de mise en service de la machine Donc, ce qui vous est présenté là, excusez-moi hop, euh, Ce qui vous est présenté là, c'est un petit peu l'historique des réglementations donc, par le fait, ce qu'il faut voir, c'est que la réglementation européenne machine, elle a débuté au 1er janvier 93 avec ce qu'on a appelé une période transitoire entre le 1er janvier 93 et le 31 décembre 94 inclus, on va dire. Euh, par le fait, les machines qui étaient déjà en service au sein des États membres de l'Union européenne de l'époque, euh, eh ben, on va voir que… Par la suite là, dans, dans, dans ce webinaire qu'il y avait une obligation de mise en conformité. Euh, pour les machines neuves euh, donc euh, par le fait l'article on voit que entre le 1er janvier 95, 93 et le 31 décembre 94 le fabricant de machines pouvait concevoir ben, selon soit l'ancienne réglementation nationale soit selon la directive, alors qui était la toute première, qui était la 89-392, avec des modifications qui, par le fait, ont été reprises dans la 98-37. Et, euh, et puis, euh, depuis 95, ben, il y a forcément obligation, là, il n'y a plus de choix, il devait appliquer la réglementation européenne. Donc, euh, on voit la directive 98-37, puis la directive 42 ce et on verra bientôt, dans quelques temps, euh, une nouvelle réglementation. Et depuis 1995, on voit qu'il ben, y a eu cette obligation du marquage CE. Donc, voilà un petit peu pour l'historique euh, et des obligations au niveau des, des directives applicables. Alors, Là également, quelques définitions euh, qui peuvent être importantes, puisque par le fait, elles vont permettre aussi de savoir quelle est la réglementation qui va s'appliquer à l'équipement. Alors déjà, la notion de machine ou ensemble de machines neuf. Alors par le fait, comme c'est dit là, un, des, ce sont des machines ou ensemble de machines qui n'ont jamais été utilisées. Donc par le fait, c'est sa première mise, toute première mise en service. Et qui fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque titre que ce soit dans l'Union européenne pour la première fois. Donc par le fait, si ma machine est mise en service en... En 2020, dans l'Union européenne, eh bien, la directive applicable était la directive 2006-42-CE. Pour des machines ou ensemble de machines considérées comme neufs. Alors là, on a des machines ou ensemble de machines usagées qui ont été utilisées en dehors de l'Union européenne et qui fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque titre que ce soit dans l'Union européenne pour la première fois. Alors un exemple, j'aurais une machine qui aurait été fabriquée et installée aux USA et qui est rapatriée en Europe en 2022-2023. Et eh ben cette machine serait à considérer comme neuve. Ça veut dire que celui qui serait responsable de son introduction sur le territoire, aurait l'obligation ben, de la mettre en adéquation à la réglementation applicable à ce jour, dans l'Union européenne. Donc, à savoir que, attention, quand on est confronté à des cas comme ceux-ci, euh, danger, parce que des fois, on pense des fois faire de bonnes affaires. Hein, euh, des exemples, j'en aurais plein. Et, et euh, malheureusement, eh ben, on se retrouve à devoir concevoir une machine euh, qui est pratiquement neuve. Mais sauf qu'elle n'est pas neuve parce qu'elle euh, ben, aura déjà un certain nombre d'heures de vol. Voilà. Donc euh, attention, ça peut des fois être euh, problématique. Alors, sont également être euh, concernés par ce sujet-là, les, les machines qui auraient, été, euh, ben, qui auraient été sur le sol de l'Union européenne, qui auraient quitté le, le territoire de l'Union européenne et qui y reviendraient. Tout simplement parce qu'elles auraient pu subir des modifications euh, selon une autre réglementation. Et le fait de la ramener, on n'est pas sûr qu'elle soit toujours conforme euh, parce qu'elle n'aura peut-être pas ma été maintenue en état de conformité selon la réglementation européenne. Et elle serait aussi à traiter dans ce cas-là. Alors, comme je dis souvent, quand on est confronté à ce genre de sujet, passez un petit coup de fil à un ami. Hein, euh, donc, le spécialiste machine de l'organisme avec qui vous travaillez, qui vous évitera peut-être bah, d'avoir un sujet qui soit problématique alors là ce que l'on va voir sur, ce, sur cette japo donc ce sont les machines soumises au marquage CE ben, quelles obligations alors tout d'abord sur une partie, la partie gauche les obligations du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché bon ben, lui ses obligations hein, c'est qu'il doit intégrer la sécurité dès la conception et là euh, par une analyse des risques, c'est ce qui est demandé dans la directive, en respectant les exigences de sécurité, donc il aura défini euh, donc, euh, dans la directive, mais par sa démarche d'analyse de risques et en s'appuyant le cas échéant sur les normes harmonisées qui vont être la boîte à outils, comme on disait justement. Il doit fabriquer un équipement conforme à la réglementation en vigueur, donc là, ben, 2006-42 CE à ce jour. Il doit procéder à la certification de sa machine. Alors, au niveau de la certification, il y a deux familles de procédures. Alors, sans rentrer dans, dans un détail important, dans la directive, il y a une annexe qui, euh, par le fait, liste un ensemble de… Enfin, qui liste des machines. Et ces machines euh, dont, dont doivent faire l'objet euh, d'une procédure de certification spécifique qui est notamment la certification CE2 type, celle qui est la plus courante. Euh, il y a d'autres possibilités, hein. il y a la possibilité de s'auto-certifier sur la base d'une norme euh, de type C, par exemple, euh, mais la plus courante est quand même la certification CE2 type. Et puis, pour toutes les machines qui ne sont pas dans cet annexe 4, eh c'est ce qu'on appelle l'auto-certification. Et puis, il doit également apposer sa marque et le marquage CE sur la machine. Donc Ce sont donc les obligations du fabricant. En parallèle de ça, on a des obligations pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à la première mise en service de la machine, qu'elle soit neuve ou à considérer comme neuve, eh bien, il doit s'assurer de la conformité au regard des règles applicables à la machine, des règles d'installation dans l'environnement de ce nouvel équipement. Et il doit former les opérateurs. Alors, vous me diriez, pourquoi, euh, pourquoi s'assurer de la conformité de l'équipement puisque l le fabricant a une obligation de certifier sa machine Mais tout simplement parce que si la machine elle n'est pas installée correctement comme le prévoit le, le fabricant si elle n'est pas euh, si dans son environnement elle peut peut-être générer des risques euh, qui ne sont pas pris en compte par le fabricant parce que lui ne connaît pas l'environnement de la machine eh c'est donc bien l'utilisateur qui lui va mettre à disposition de ses salariés cet équipement de s'assurer de la conformité. Et puis malheureusement, c'est que la certification CE, euh, -cer souvent une auto-certification, autocertification, n'est pas une garantie de conformité. Donc euh, l'exploitant le, a tout intérêt à s'assurer de cette conformité. Et puis, euh, durant l'exploitation de l'équipement, hein, ben il a aussi une, une obligation qui est de maintenir et s'assurer du maintien en conformité de celui-ci, y compris en cas de modification. Donc ça, ce sont les obligations de l'utilisateur. Pour une machine soumise au marquage CE, on va voir qu'il y a des machines qui ne sont pas soumises au marquage CE, c'est-à-dire qu'un exploitant peut très bien avoir dans son, sur son parc. Euh, bah des machines euh, CE selon directive 89-392, selon directive 98-37, selon directive 2006-42-CE, bientôt selon un règlement européen. Et il y a des machines aussi qui datent euh, d'avant euh, 1993, qui étaient maintenues en service. Et là, justement, euh, on voit qu'au au travers de l'article L43-21-1 et L43-21-2, qui donne des obligations des utilisateurs, hein, donc par le fait qu'il y ait une transposition de la directive européenne utilisation. là, c'est plus la directive européenne machine, euh, ben, il est dit que les équipements de travail mis en service ou utilisés sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à, présenter, à préserver pardon, la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification. Et il est donc interdit, de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail qui ne répondent pas aux, aux dispositions prévues. Alors, on voit que par rapport à ces machines non soumises au marquage CE, il y a eu, il y a, il y a trois décrets principaux. Hein, qui, tout d'abord, le décret 93-40, hein, qui donc, euh, donnait des prescriptions techniques minimales pour équipements en service et d'occasion. Donc, par le fait, hors appareil de levage et machines mobiles, donc en gros, les machines fixes, euh, tout ce qui pouvait être centre d'usinage, enfin, euh, euh, machine d'assemblage, enfin, voilà, tout ce qui n'était pas mobile ou qui ne remplissait pas une opération de levage. Donc ce décret euh, demandait la mise en conformité de ces équipements. Il a ensuite été complété par le décret 98 10 du 2 décembre 98 qui, lui, euh, apporte ben, des, des conditions. Des, complète justement les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques minimales, mais là, ce coup-ci, justement, pour les appareils de levage, pour les machines mobiles et pour les, les, les accessoires de levage. Donc, euh, donc ce, ces deux décrets amenaient une obligation de mise en conformité. Alors, ça s'est fait en deux temps, on va dire. Et puis, euh, on a le décret 93-41, alors qui lui amène des, des exigences sur les mesures d'organisation et les conditions de mise en œuvre des équipements. Alors, euh, effectivement, on a euh, quelques articles euh, introduits par ce décret qui parlent de l'installation des machines fixes. Et, mais on a également tout un tas d'articles euh, qui donnent des obligations à l'employeur concernant la formation, l'information euh, de, de, des opérateurs qui peuvent être amenés à réaliser des opérations euh, sur des machines, Alors que ce soit les opérations de maintenance, de réglage, de nettoyage, d'utilisation. Voilà. voilà pour... oui. Il te reste 10 minutes avant de passer la parole à, à Emmanuel. Voilà. Je te bouscule un Tout petit à fait. peu. Tout à fait. Alors, quelles sont les responsabilités des différents acteurs après avoir eu les obligations Alors, les responsabilités du fabricant pour les machines soumises au marquage CE. Alors, pour les machines, c'est remettre la notice d'instruction à l'utilisateur dans la langue de celui-ci, plus la déclaration de conformité CE, hein, qui doit également être dans la langue de l'utilisateur. Euh, pour les quasi-machines, il doit remettre la notice d'assemblage à l'utilisateur dans la langue de celui-ci, ainsi que la déclaration d'incorporation. Alors, euh, la machine pourrait être mettre, euh, et mise sur le marché ou en service qu'un équipement conforme aux exigences de la directive machine. Les responsabilités de l'utilisateur. Alors, machines non soumises au marquage CE. Ben vous allez voir que ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai pu dire précédemment. Il doit mettre en conformité les machines et s'assurer de leur maintien en conformité. Donc ça, c'est pour les machines non, non soumises au marquage HCE Et s'appuyer sur les guides et supports techniques des fédérations, telles la métallurgie, la plasturgie, le travail du bois. Hein, qui, euh, donc ces fédérations avaient établi des guides qui permettaient aux industriels euh, de réaliser les mises en conformité d'équipements qu'on retrouvait de manière courante dans ces domaines et puis pour ce qui est des machines soumises au marquage CE ben c'est de s'assurer que la, la machine est conforme en vérifiant un minima la présence d'une déclaration de conformité et d'une notice d'instruction donc ça ce sont les responsabilités euh, là, on va aborder aussi euh, deux autres définitions, euh, parce que euh, qu'est-ce qu'une machine d'occasion déjà Alors, les machines d'occasion, c'est une machine ou un ensemble de machines qui a déjà été utilisée au sein d'une autre entreprise dans l'Union européenne et qui fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition à quelque titre que ce soit en France. Et elle peut être soumise ou non au marquage CE en fonction de sa date de la première, de la première mise en service. Et quelle est la responsabilité eh C'est que la responsabilité de la conformité de l'équipement, elle est à la charge du dernier utilisateur au moment du transfert de la machine. Et il doit établir, et ça c'est pour la France, un certificat de machine d'occasion. Alors, euh, à, ça, à ça, quelques exclusions quand même. C'est-à-dire que si euh, je revends ma machine, hein, je suis utilisateur et je revends ma machine à un revendeur euh, qui va euh, par le fait euh, s'engager à la, à la reprendre pour la remettre sur le marché, eh ben, ce certificat de machine d'occasion et la responsabilité de la conformité lui incombera au moment de la revente. Euh, si je dois me séparer de cette machine pour qu'elle soit détruite, j'ai tout intérêt à avoir un... Un document euh, de une attestation de destruction et puis après il y a le cas où la machine serait vendue dans le cadre d'une liquidation euh, euh, d'entreprise où là forcément euh, cette euh, responsabilité de de mise en conformité si nécessaire ou de moins de s'assurer de la conformité ben, incomberait de fait au nouvel utilisateur donc ça c'est le cas des machines d'occasion et puis euh, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, pour les machines neuves, mais aussi d'occasion, hein, comme c'est dit là, euh, on a une possibilité pour le nouvel acheteur ou le, le, le locataire d'un matériel euh, de rompre un contrat. Et ça, il a un an à compter du jour de la livraison, en cas justement de, de malfaçon, notamment au niveau de la conformité des machines. Voilà, donc ça, c'est euh, l'article L43.11-5 qui traite de la rupture du contrat. Donc, tout à savoir que vous avez tout intérêt à vous assurer euh, de la conformité de l'équipement euh, ben, dès que la bonne, la bonne manière serait de le vérifier avant de le mettre en service, hein, qu'il soit neuf ou d'occasion, mais sinon de ne pas attendre plus d'un an. Quoi. Alors, Comment maintenir le niveau de sécurité des machines Et là, on va aborder la quatrième partie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, même en l'absence d'arrêtés spécifiques, dont je vais en évoquer quelques-uns, euh, il y a une obligation générale de maintien en état qui s'applique. Donc, euh, par le fait, hein, avec les, les articles qui sont mentionnés, article L4321-1 et R4322-1, et c'est une obligation qui incombe à l'utilisateur de l'équipement. Alors, euh, par le fait, ça, c'est une obligation générale. Et puis, euh, on a certains équipements qui sont soumis à des arrêtés. Et là, euh, on a l'article R43-23-23 euh, qui apporte euh, des, des exigences de vérification générale périodique pour les machines définies par arrêté dont le but euh, de ces vérifications est de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers et, de réaliser, et, que, et que ces vérifications soient réalisées par des personnes qualifiées appartenant ou non à l'entreprise. Donc, ça, par le fait, des, ça découle également de ce décret 93-41. Et puis, euh, là, on a quelques arrêtés qui sont listés, comme l'arrêté du 5 mars 93 ou du 4 juin 93 et l'arrêté du 24 juin 1993 pour l'agriculture. Donc, c'est ce qu'on va aborder assez rapidement euh, sur ces, euh, les diapos suivantes. Donc là, par le fait, euh, vous avez la périodicité des vérifications générales périodiques selon l'arrêté du 5 mars 1993. Donc, euh, par le fait, c'est l'arrêté qui traite des vérifications des machines dites dangereuses. Euh, Je n'aime pas toujours ce terme-là parce que pour moi, toute machine est dangereuse. Euh, à partir du moment où elle n'est pas maintenue en état de conformité, où elle n'est pas conforme. Mais par contre, euh, ce sont des machines par le fait où il y avait historiquement euh, un retour d'expérience avec des un taux d'accident important. Donc, on va y trouver effectivement dans cette liste les presses mécaniques et hydrauliques pour le travail à froid des métaux, les presses à vis, les presses à mouler. Alors là, vous n'avez pas la totalité les presses à mouler par injection ou compression, les massicots, presses à façonner à platine, à balles, machines à cylindre, les compacteurs à déchets, les systèmes de compactage des bombes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est souvent euh, lié à la notion de, de chargement et ou de déchargement manuel. C'est-à-dire que des machines qui seraient totalement automatiques euh, ne seraient pas soumises à cette, à cette vérification périodique, à cet arrêté. Et puis, donc, ces machines-là sont soumises à une vérification trimestrielle hein. C'est-à-dire qu'un euh, massicot c'est tous les trois mois qu'il faut, qu faut le faire vérifier. Et puis, euh, on a euh, certains équipements qui, pour certains, demandent une périodicité annuelle de vérification, qui sont les centrifugeuses, alors avec certains critères de diamètre et de vitesse, enfin d'énergie, pardon. Euh, les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation, en gros, tous les engins de chantier. Et puis les, mèches, les machines à battre les pâles planches. Donc, ça, c'est annuel. Et puis, il y a quelques équipements qui ont été rajoutés par l'arrêté du 24 juin 1993 qui sont les arbres de transmission à cardan, les moto ou les motoculteurs. Voilà. Donc ça, ce sont euh, des vérifications périodiques obligatoires que l'utilisateur de l'équipement doit réaliser ou faire réaliser et en assurer une traçabilité. Mais il y a quelques autres arrêtés euh, qui sont euh, indiqués euh, ici. Donc, par le fait de l'arrêté du 1er mars 2004 qui va s'appliquer aux appareils et accessoires de levage. Hein. Donc, c'est la vérification euh, des chariots élévateurs tous les six mois, par exemple. C'est la, la vérification des ponts roulants au moins une fois par, mois, une fois par an. Euh, c'est la vérification euh, des anneaux de levage, des élingues, euh, textiles à chaîne, et ainsi de suite. Voilà, tout ça, tout ça est à vérifier selon cet arrêté. Donc, euh, donc ces arrêtés euh, donnent... Euh, des périodicités, mais aussi euh, amène des points euh, de contrôle qui sont définis. On a aussi un arrêté qui parle des machines de meulage, qui est un arrêté qui est très, très ancien, puisque vous voyez qu'il date du 28 juillet 61. Il a été consolidé en 2015. Alors, il est très peu connu, mais par le fait, on devrait vérifier euh, ce genre d'équipement euh, annuellement. Et, euh, et, puis, euh, et puis, il traite également dans cet arrêté du stockage des meules. Et puis, on a donc euh, les ascenseurs, par exemple, donc hors directive machine, euh, et les évaluateurs qui, eux, sont soumis à autre chose, mais à, à une autre réglementation, et, et les évaluateurs de personnes qui, eux, sont soumis à la directive machine, DM pour directive machine, desservant des niveaux définis avec une vitesse inférieure à 0,15 mètres seconde. Donc là, il y a un arrêté du 28 juillet 60... Euh, là, il y a une erreur, excusez-nous. Euh, là, là, il y a un... Il y a un petit copier-coller qui est resté. Euh, donc, effectivement, euh, ces documents, enfin ces, ces équipements ascenseurs euh, ou élévateurs de personnes sont également soumises à des vérifications périodiques. Mais de toute façon, en l'absence d'arrêté, il y a une obligation générale, hein, comme je l'ai précisé juste avant, euh, qui s'applique à l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'il peut réaliser cette... Euh, c'est par le fait de ces vérifications pour assurer son maintien en état de conformité. Eh bien, soit il a une notice d'instruction d'une machine CE qui a été bien faite et là, il va y trouver des éléments pour pouvoir mettre en œuvre euh, ce plan de, de vérification, hein, qu'on pourrait appeler comme ça. Soit il a, pas, euh, il a, il a une notice d'instruction qui n'est pas très bien faite et là, il va lui manquer des éléments. Et par contre, pour tout ce qui sont les machines qui datent d'avant 93, ben là, il n'y aura pas forcément d'éléments de notice sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Donc, c'est à lui, par son expérience sur la machine, par rapport au vécu, ben de définir tous les commandes, tous les points de contrôle et la périodicité qui va, être, qui va, qui va y donner. Et, et forcément, que ce soit avec un soumis à arrêter ou non arrêté, il faut assurer une traçabilité de ces vérifications. Voilà, voilà ce qui est demandé par la vérification. Par la, par la réglementation. Et c'est ce qui va permettre aussi, c'est un des moyens d'assurer le maintien en état de conformité, mais pas le seul. Voilà. Bien sûr, si un équipement n'est pas maintenu comme il, comme il doit l'être, hein, euh, comme défini par le fabricant pour une machine CE, ben là, on risque peut-être de dégrader la conformité de l'équipement. Alors, un dernier sujet, mais euh, qui sera euh, avant, avant de voir la partie 5, euh, la question c'est, puis-je modifier une machine en service Alors, euh, ce point-là sera euh, détaillé euh, dans un prochain webinaire, mais effectivement, pour de multiples raisons, les machines sont amenées à évoluer et à être modifiées, et de ce fait, peuvent connaître une dégradation de leur niveau de conformité. Donc, lors de ces opérations de modification, ben, l'utilisateur reste responsable du maintien en état de conformité de la machine, puisque effectivement, euh, c'est ce qu'on vient de voir, il a une obligation du maintien en état de conformité. Donc, c'est aussi vrai dans le cadre de modification. Alors, comment il va faire ben, Il va réaliser une analyse de risque et il va s'appuyer sur le guide technique relatif aux opérations de modification des machines ou ensemble de machines en service qui a été publié par la DGT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte est valable actuellement uniquement sur la France. Voilà. Donc là, il y a euh, Emmanuel va vous en parler un, ensuite. Euh, il y a quelque chose de prévu dans le prochain règlement okay. européen. Voilà, donc euh, euh, merci pour votre écoute. Manu, je te passe la parole. Merci Frédéric pour ce tour d'horizon. Maintenant, on va se projeter dans 3 à 4 ans et donc euh, la directive machine sera remplacée par un, un règlement. Donc euh, d'un point de vue administratif, euh, le règlement, il n'a pas besoin d'être transposé en droit euh, national. Donc, ce qui fait que les États membres ont de fait tous le même texte et donc euh, qui contribue à faire en sorte que euh, son application soit complètement harmonisée. Après, sur le, le, le, les conditions de rédaction du texte, le texte est bâti sur un, un nouveau cadre législatif qui définit euh, de manière homogène et cohérente qui sont les différents opérateurs économiques et quelles sont, en, sont leurs obligations. Donc, euh, ça contribue tout cela à renforcer l'efficacité de la surveillance du marché. La surveillance du marché, c'est euh, ce qui permet de garantir une réelle valeur au marquage Donc, euh, CE. Donc, dans le cadre de la surveillance, un État membre qui constatera qu'une machine est dangereuse pourra demander euh, plus facilement à l'opérateur économique euh, concerné de retirer la machine du marché. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle la procédure de sauvegarde qui était un peu plus lourde par le passé dans, dans la directive, en l'occurrence. Donc, comme l'a dit Frédéric, euh, il y a dans ce texte une, une, une notion de modification substantielle qui a été introduite et donc qui est une modification qui conduit à augmenter un risque ou à en créer un autre. Et dans ce cas-là, ce qui est totalement nouveau, il faudra que le, la machine fasse l'objet d'un nouveau marquage, d'une nouvelle certification. Donc ce qui est un peu en contradiction avec le guide de modification des machines de la DGT. Ensuite, le texte introduit des nouveaux pouvoirs pour la commission qui pourra modifier... La liste des machines de l'annexe 1, qui est la liste des machines dites dangereuses et soumises à procédure de mise sur le marché particulière, entre autres l'examen pseudo-type, et donc euh, la Commission pourra, sans avoir à réécrire le texte complètement, pouvoir modifier le, donc la liste des machines. Pour l'instant, la liste des machines de l'annexe 1 est à l'ISO de l'annexe 4, donc il n'y a pas de modification. Euh, celle qui était soumise à la procédure de type, le reste aussi. La commission a également de, euh, de nouveaux droits, elle pourra créer des spécifications techniques lorsque des sujets ne sont pas traités dans les normes. En cas d'urgence, en cas de besoin, la commission pourra euh, écrire des spécifications techniques particulières. Ensuite, en termes d'exigences de sécurité, Donc, euh, le, euh, le texte tient compte de euh, l'introduction des nouveaux risques liés aux nouvelles technologies, notamment en termes d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de machines autonomes et d'applications collaboratives robotisées. Elle complète aussi des exigences qui sont... Euh, euh, actuellement écrites dans la directive et qui précise certaines choses, notamment le risque lié au contact avec les lignes électriques et aériennes, le captage des substances dangereuses et euh, modifie bah, ce qui est écrit pour la notice d'instruction, qui là, dans le cadre du règlement, pourra être transmise sous forme numérique. Bon, il y a quelques autres exigences qui ont été modifiées à la marge, mais euh, voilà, globalement, qu'est-ce qui, qu qui va changer Après, où on en est de ce texte Donc, le texte, lui, sera applicable de trois ans et demi euh, après la date de publication, qui n'est pas connue à ce jour. Et le, le, dernièrement, euh, au mois dernier, donc en avril, le texte a été approuvé par le Parlement. Et il manque, euh, bah, ce qui manque, c'est qu'il soit approuvé par le, le Conseil de l'Union, qui est le comité qui rassemble les différents gouvernements et États membres. Voilà. Frédéric Oui, merci Manuel. Alors, euh, pour, faire la, pour faire la synthèse, hein, ce qu'il faut retenir de, de ce qu'on a pu évoquer, euh, c'est le marquage CE ne garantit pas toujours la conformité. La sécurité n'est jamais définitivement acquise, hein, puisque euh, bah, euh, les machines, elles vivent. Et donc, euh, il peut y avoir des dégradations, il peut y avoir euh, euh, quelqu'un qui va démonter un protecteur et ne pas le remonter. Voilà. Donc, euh, c'est donc une, euh, une exigence de tous les jours. Et puis, euh, une analyse des risques approfondie et pertinente est le socle de la sécurité d'une machine qu'elles soient neuves ou modifiez. Hein euh, ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que quand on mène une bonne, une bonne analyse, eh ben, on évite euh, des problématiques euh, pour les, les opérateurs qui vont y travailler sur les machines. Euh, et, et justement, éviter des fois des comportements qui pourraient aller à l'encontre de la sécurité. Hein, parce que si on n'a pas bien analysé les choses, euh, on peut des fois générer... Euh, des situations où les opérateurs vont venir chanter des sécurités, vont, vont euh, déformer un protecteur. Voilà. Donc, l'analyse de risque, c'est vraiment le cœur, le cœur de la conception d'une machine euh, au niveau de ces aspects sécurité du perso. Euh, et puis, euh, de nouveaux risques émergent avec les nouvelles technologies. Hein, donc, c'est ce que, comme, comme vient de le préciser Emmanuel, euh, et effectivement, ben, euh, ça va nous amener à devoir... Euh, être encore un peu plus vigilant et, et avoir des exigences supplémentaires au niveau des conceptions de machines. Voilà pour ce qui est de, de la synthèse et de ce qu'il faut retenir euh, bah de cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole à, à Christelle. Oui, merci à tous les deux. Alors avant de, de prendre en charge d'aborder vos différentes questions. Vous rappelez qu'APAV, on vous accompagne à, à différents niveaux pour la conformité et la sécurité de vos, vos machines, au-delà de, de, de ce type de webinaire qu'on peut organiser. Nous avons publié ce début d'année deux paroles d'experts. Une première sur la conformité et la sécurité des, des machines avec nos constats et recommandations. La parole d'expert d'Emmanuel André est ici présent. Une seconde parole d'expert sur comment réussir la, co la collaboration homme-covo dans les procédés industriels. Donc ces deux paroles d'experts sont téléchargeables gratuitement sur notre site france.apav.com. Notre accompagnement ben, couvre tout un ensemble de, de prestations, de l'analyse de risque, de l'assistance à la conception, de l'assistance au marquage CE, euh, du calcul des niveaux de performance des fonctions de sécurité. On a eu une question là-dessus tout à l'heure. Euh, la vérification des conditions d'installation, le diagnostic de conformité, le main, le, la vérification du maintien en, en état, des formations, euh, la question a été posée euh, également. Et puis on met aussi à votre disposition des solutions digitales qui sont moins connues comme Alerte Santé Sécurité, c'est une application mobile qui permet de remonter des situations à risque notamment dans l'environnement des, des machines, et de traiter ces situations à risque, donc c'est une application mobile, et puis pilote santé-sécurité euh, qui permet de piloter votre, votre conformité. Euh, alors, on va passer à vos questions. Alors, nous avons deux informations à, à vous transmettre. Nous allons poursuivre dans l'organisation de ces webinaires autour des machines. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà bloquer deux dates. Le 27 juin à 11 h un webinaire qui sera dédié au sujet des cobots. Et le 4 juillet à 11 heures, un webinaire qui sera animé également par Frédéric euh, sur les, le maintien en conformité des machines en service modifiées. Voilà, ça c'est pour vous permettre d'anticiper et de bloquer ces dates si vous le souhaitez. Alors, on va aborder vos questions. Je vous remercie toutefois si vous avez l'impératif de d'ores et déjà quitter le webinaire, de, de répondre aux deux questions qui sont dans l'onglet sondage avant de, avant de nous quitter. Merci à vous. Alors, j'ai mis de côté quelques questions que l'on va démarrer, donc pour Frédéric et Emmanuel. Alors une question d'Hervé, est-ce qu'un audit de conformité CA d'une nouvelle machine est obligatoire en France lorsque cette machine a été certifiée par le fabricant non européen Et puis la même question qui a été relayée, mais si le fabricant est européen non français Pas d'obligation, euh, la seule obligation qu'il y ait, euh, c'est au niveau de la procédure de mise sur le marché de la machine, s'il la, la... La, la machine est une machine qui est listée à l'annexe 4 actuellement de la directive. Il faut qu'elle fasse l'objet d'une procédure particulière de, de, de mise sur le marché avec intervention d'un organisme notifié auquel cas elle le fabricant ne peut pas s'auto-certifier conforme qu'il soit, qu soit en Europe ou à l'extérieur. Merci Emmanuel. Alors une autre question. Euh... Quand une machine n'a pas été réceptionnée comme il se doit et que l'utilisateur n'a aucune documentation, comment faire dans ce cas de figure Faut-il régulièrement contrôler la machine par un, par un organisme euh, Dans tous les cas, le point zéro, le contrôle périodique, il n'est utile que dans la mesure où on a un état zéro qui dit que la machine est conforme. Donc en premier lieu, c'est d'avoir une idée de l'état de conformité de la machine avant tout et donc euh, éventuellement de faire appel à une tierce partie pour euh, euh, être aidé dans l'identification des risques ou l'absence de risque sur la machine. Merci. Une question de Jérémy. Comment une machine qui est soumise au marquage CE, donc à la directive machine, peut-elle présenter des non-conformités lors de la vérification, à la mise en service ou lors d'un contrôle périodique bah, tout simplement, vous avez vu le, le, le, la, le, les textes réglementaires fixes des exigences de sécurité qui sont atteignables euh, en respectant une certaine procédure. Et, et si euh, la procédure n'est pas respectée, qui est une procédure euh, volontaire hein, de, du fabricant, donc analyse de risque, euh, respect des normes harmonisées si besoin, etc. Et donc... Euh, c'est ce que l'on disait, il n'y a, a pas de certitude par rapport au marquage CE. Si un fabricant ne sait pas construire une machine, même s'il si marque sa machine CE, elle restera dangereuse. Alors justement, pour faire la transition, avec, ouais. on est lié à la question de Jérémy, euh, de Didier, pardon, le fabricant a-t-il l'obligation de transmettre son analyse des risques pour que l'utilisateur puisse savoir comment la certification CE a été réalisée parce que est que c'est une obligation de transmettre L'analyse de risque est un élément du dossier technique qui est propriété seule du fabricant. Donc, euh, après, c'est du contractuel. Vous pouvez demander à l'achat d'une machine d'avoir accès à l'analyse de risque. Mais euh, si vous le demandez à posteriori sans l'avoir fait au moment de l'achat, le fabricant euh, est dans le droit de ne pas vous la transmettre. D'accord. Une question de, de Jean une machine d'occasion qui est rétrofitée par un fabricant doit-elle faire l'objet d'une certification de conformité CE Est-ce que Frédéric, tu veux la prendre Vas-y, Frédéric. Alors, alors après, il faudrait, il, faudrait, euh, il faudrait creuser un petit peu le sujet. Euh, alors, si effectivement, elle est bien d'occasion, hein, c'est-à-dire qu'elle elle était déjà en service sur le territoire européen, alors là, le rétrofit, euh, ben, ça serait le prochain webinaire, je dirais. C'est une modification de machine en service. Et euh, on voit que ça ne sera pas, ça ne sera pas considéré comme une, par le fait une, une modification substantielle. Et donc là, on sera bien dans le cadre d'une modification de machine en service. Et ça ne nécessiterait pas un, un marquage, euh, un nouveau marquage de l'équipement. L'équipement resterait sous la réglementation applicable celui-ci, mais par contre, euh, on appliquera les règles de l'art applicables euh, au moment de la réalisation de l'intervention de modification. Voilà, c'est ce qu'on verra sur le prochain webinaire. D'accord. Je propose de revenir sur l'analyse de risque, puisqu'on a Benoît qui nous pose une question complémentaire. Euh, comment l'utilisateur peut-il effectuer une analyse de risque s'il n'a pas l'analyse de risque initiale du fabricant Alors, euh, alors, je dirais que alors, tout dépend de quelle analyse de risque on parle. Si c'est euh, si faire l'analyse des risques de la conception de la machine, je dirais qu'il n'a pas lieu de le faire. Il n'a pas, il il a pas lieu de se substituer au fabricant de la machine. L'obligation euh, à la conception, l'obligation de faire une analyse des risques, elle est côté fabricant. Hein euh, par contre… Euh, euh, par contre, euh, il a lui quelque part à faire l'analyse des risques au niveau de l'environnement de la machine, c'est-à-dire l'intégration de la machine dans son lieu d'utilisation. Voilà. Qui, euh, qui par le fait euh, est un des, euh, euh, un des éléments de ce qu'on pourrait appeler le DUR, quoi, le, d, le document unique d'évaluation des risques. Voilà. Et, et aussi ben, par rapport aux exigences du fabricant en termes d'installation de la machine d'accord ça c'est comme je le disais tout à l'heure c'est un ce sont quelques articles du code du travail euh, donc, qui traitent de l'installation des machines des, des machines fixes ouais. pour donner un exemple euh, j'achète une fraiseuse j'ai une table de ma fraiseuse qui se déplace elle peut générer un, un comment un risque d'écrasement euh, entre l'extrémité de la table et puis un poteau ou un mur qui se trouverait à proximité Bon, le fabricant dans sa notice va avoir indiqué que la machine doit être implantée de telle et telle manière avec une certaine distance. Donc, lui, on va dire que c'est conforme aux exigences de la directive machine. Par contre, si euh, moi, utilisateur, parce que c'est un équipement que je vais avoir acheté euh, euh, auprès d'un revendeur, hein, euh, souvent de machine, euh, ce n'est pas le fabricant qui l'installe, il ne connaît pas l'environnement. Et ben, euh, si je l'installe en ne respectant pas ses, euh, ses préconisations, je peux effectivement générer un, un risque d'écrasement entre le poteau et, et, et, le, et la table de la, de la machine qui se déplace. Donc ça, par le fait, ça fait partie des exigences de l'utilisateur. Mais euh, on n'a pas lieu de refaire l'analyse des risques de la machine à la place du fabricant. Par contre, il faut s'assurer de la conformité. Voilà, Parce que, comme on l'a dit un peu avant, c'est qu'au final, les machines qui sont dans l'annexe 4, là, qui sont soumises à une procédure de certification spécifique et qui font appel à un organisme notifié la plupart du temps, c'est en gros 5% du marché de la, de la machine. Les 95% sont de l'auteur certification. Et, euh, et des fois, moi, quand je peux trouver ce que je peux trouver sur certaines machines, j'appelle des fois ça de l'autosatisfaction de la part de certains fabricants. Voilà. Donc, on n'a pas de certitude. Que la machine est conforme et c'est bien à l'utilisateur de s'en assurer. Merci Frédéric. Je propose, comme il est 15h30, vous êtes encore quand même très nombreux connectés, de, de prendre encore une question la question de Sophie. Euh, si on réalise une modification sur une machine datant de la directive de 98, par exemple, est-ce qu'il faut respecter la directive machine actuelle ou bien celle de 98 Alors ça, effectivement, ça fera partie du sujet qui sera évoqué euh, lors du prochain euh, Le 4 juillet. Euh, par contre, euh, bon, juste pour en dire un petit mot rapide. Alors effectivement, on, par principe, la, le référentiel réglementaire de la machine qui lui est applicable restera celui-ci. Donc par le fait, elle resterait direct, euh, conforme. Elle devrait rester conforme à la directive 98/37 CE, mais ce qui est demandé dans le guide, c'est qu'à chaque fois qu'on le peut, c'est de tirer euh, vers les exigences de la directive 2006-42 CE qui pourraient être applicables euh, dans le périmètre de la modification et donc de s'appuyer euh, sur les règles de l'art. Voilà. Qui, qui donne présomption de conformité à ces exigences de la directive machine. Ce qui fait qu'en gros… Vas oui, vas-y, Manuel. je te laisse. Mais en aucun cas, cela ne conduit à un nouveau marquage de la machine, et une nouvelle déclaration. Voilà. Allez, je ne résiste pas. À une dernière question, plutôt pour Emmanuel. Est-ce que les normes harmonisées vont devenir caduques avec le nouveau règlement Il y, aura une, Il y aura une nouvelle liste qui sera publiée au regard du nouveau règlement oui, mais il se peut très bien que ce soit une, une bascule qui soit administrative uniquement. Donc, euh, le, les normes qui sont actuellement publiées devront faire l'objet de d'une nouvelle publication au regard du règlement pour qu'elles deviennent harmonisées vis-à-vis -vis du règlement. Mais généralement, ça se fait en Big Bang. Et donc, à la date de bascule du règlement, les normes qui sont actuellement en vigueur harmonisées se sont basculés sur le, la, la nouvelle réglementation sans grand frais, on va dire. Très bien, merci. Euh, je crois qu'il est temps de nous, nous séparer hein, par égard pour les plannings de, de tous. Euh, un grand merci à tous pour votre participation, pour vos très nombreuses questions. On n'a pas pu toutes les traiter, mais comme je vous le disais, on va les consolider dans une foire aux questions dans les semaines à venir qu'on va vous repartager. Euh, merci à nos animateurs. Euh, je vous invite avant de nous quitter, s'il vous plaît, à répondre aux deux questions qui sont en bas à droite de votre écran, accessibles dans l'onglet sondage. Vous cochez votre réponse, vous cliquez sur soumettre le vote, ça nous permettra de savoir si avec ce webinaire, on a répondu à toute ou partie de, de vos attentes. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite un très bon après-midi.